Bonjour à tous, bienvenue au 9e point euh, Info Bébé sur l'allaitement maternel. Donc, euh, je vous accueille aujourd'hui dans une chambre de maternité qui a été euh, refaite récemment. Voilà. Donc, euh... Alors, et Je suis Géraldine Blondel, je suis infirmière puéricultrice et consultante en lactation et je, je travaille essentiellement en suite de naissance. Euh, donc, euh, le thème de cette semaine c'est donc, c'est l'allaitement maternel et en particulier le démarrage. Alors, c'est un sujet qui peut parfois être un peu controversé. Ce que je vous invite à garder, c'est de la bienveillance. Et moi, je vais essayer de faire pareil, donc euh, voilà. Super. Première question, euh, comment euh, se préparer à l'allaitement pendant la grossesse Est-ce qu'on peut déjà faire des choses quand on tombe enceinte pour penser à son allaitement, ce, le projet alimentation en tout cas Donc, euh, comment se préparer à la naissance pendant la grossesse Alors, c'est vraiment important de, de le faire parce qu'on sait que l'allaitement fonctionne mieux. Et, euh, il y a plusieurs façons de faire. D'abord, vous pouvez en parler à la sage-femme ou au médecin qui suit votre euh, grossesse, euh, simplement pour euh, voilà, évoquer les, vos inquiétudes, euh, par exemple, ou vos difficultés antérieures, s'il si y en a eu. Et ensuite, euh, vous, pouvez, euh, euh, vous, vous pouvez participer à une vidéo euh, qui s'appelle « La matinée en faute bébé », qui a lieu tous les jeudis matins, donc c'est nous qui les animons. Euh, et pendant cette matinée, on parle du rythme du bébé, de ses besoins, des soins à la maternité... Et puis aussi de comment démarrer l'allaitement maternel. Euh, alors, il y a une question que beaucoup de mamans se posent. On se demande si on va avoir assez de lait. Ah oui, c'est vrai que c'est une inquiétude quand on n'a pas encore allaité. Euh, alors d'abord, il faut savoir que quand, quand la grossesse se termine, que l'accouchement a lieu, les hormones de la grossesse vont chuter et ça va permettre au sein d'être prêt à, à produire du lait. Donc, euh, si la maman euh, allait, s'il euh, voilà, y a un pot à pot qui se fait à la naissance et qu'il y a une tétée précoce, ça va se faciliter le démarrage de l'allaitement. Et ensuite, euh, les tétées fréquentes et efficaces du bébé vont permettre à la maman de faire suffisamment de lait. Donc, quand ces conditions sont réunies, les mamans sont capables de faire suffisamment de lait. Euh, voilà, après, vous pouvez avoir des inquiétudes hein, par rapport à, je ne sais pas, à une chirurgie ou quelque chose de particulier. Euh, N'hésitez pas à en parler à votre sage-femme. Ou alors à prendre aussi un rendez-vous en consultation d'allaitement pendant la grossesse pour, euh, pour faire le point. Donc logiquement, toutes les femmes ont du lait euh, euh, très naturellement après, euh, après avoir accouché, que ce soit en accouchement par voie basse ou une césarienne. Alors oui, mais dans la mesure où il y a une stimulation euh, fréquente et régulière du sein, avec un bébé qui va têter efficacement et qui va avoir accès au sein facilement, effectivement. Hein, le pot à pot facilite aussi. Oui. Le, le, les premières tétées, c'est pas vraiment du lait, c'est autre chose, expliquez-nous. Oui, alors euh, les premiers jours, le, le bébé, la maman produit ce qu'on appelle le colostrum, qui est un genre de gelée euh, salée qui est très riche en colostrum, qui est un peu épaisse, un peu visqueuse, et qui est produite en petite quantité, et qui va euh, suffire à couvrir les besoins du bébé, et notamment euh, lui donner euh, bah, comme un petit vaccin euh, euh, dès la naissance pour protéger des, des, des, voilà, des infections euh, environnementales. Et au bout de combien de temps le lait va arriver C'est ce qu'on appelle un peu la, la montée de lait, c'est ça Oui. Alors la montée de lait, elle se fait petit à petit de tétée en tétée. Alors souvent, euh, voilà, chaque fois que le bébé tète, ben, il, il dit au sein de la maman qu'il faut faire plus de lait pour la tétée suivante. Et donc chez certaines mères, ça arrive très vite au deuxième jour. Et puis il y en a d'autres pour qui c'est un peu plus tardif, ça peut mettre 5-6 jours avant d'être avant abondant. Voilà. Mais globalement, c'est petit à petit de plus en plus. Et euh, le lait il est des, des, des femmes est toujours nourrissant quand je veux dire je sais il euh, n'y a pas un lait qui nourrit moins qu'un autre ou euh, des aliments qu'on doit manger pour que ça nourrisse plus comment ça se passe oui c'est vrai qu'on entend souvent euh, nos mamans enfin des mamans qui disent oui mon moi mon, mon j'ai pas eu mon, mon lait était pas assez nourrissant alors en fait tout le lait de, tout le lait de chaque maman est suffisamment nourrissant euh, la composition elle, est, euh, elle, elle évolue effectivement en fonction de l'âge du bébé et de, de ses besoins en croissance, mais elle est relativement stable en termes de calories. Ce qui change beaucoup, c'est la quantité de lait que la maman va produire. Et donc ça, elle va évoluer, comme je le disais tout à l'heure, en fonction de la demande du bébé. Si on a un bébé qui est, qui est en forme, qui a un bon poids, qui va bien à la naissance, qui a accès au sein souvent et qui tète très souvent efficacement, la maman va faire suffisamment de lait pour son bébé et tout au long de, de l'allaitement. Et inversement, voilà, si on a un bébé qui est un peu plus immature ou bien qui dort beaucoup, qui, qui a peu accès au sein, euh, ben la maman risque de, de ne pas faire suffisamment de lait. Donc un bébé qui ne grossit pas, ce n'est pas la qualité du lait qui est en cause, c'est le volume de lait que le bébé ne prend pas suffisamment. Justement pour ça, il y a des techniques il y a surtout une mise au sein. Une fois qu'on a accouché, comment mettre efficacement son bébé au sein Il y a des positions, il y a des choses à favoriser, à privilégier, la position de la maman, la position du bébé Oui, alors les positions, elles ont un impact effectivement sur la tétée, l'efficacité de la tétée. Euh, alors d'abord il faut savoir que quand vous avez votre bébé contre vous ou en peau à peau, notamment en salle de naissance euh, la plupart des bébés vont euh, après, avoir, après une phase de, de récupération euh, avoir des étapes qui sont, euh, qui sont assez classiques chez le bébé, c'est à dire qu'il va avoir des petits mouvements de suction avec sa bouche il va mettre les mains à la bouche il va, il va euh, chercher un petit peu à se diriger vers le sein puis parfois il va re, re, redormir un petit peu et puis finalement il va essayer de faire des petites tentatives, il va essayer d'attraper le sein parfois il va y arriver, parfois pas et puis, euh, certains bébés, la moitié, au moins la moitié des bébés, vont réussir à faire une tétée euh, en salle de naissance. Euh, ça, et... c'est naturel. Les bébés font ça très naturellement ben, les... Oui, comme les petits mammifères, on va dire. Et alors, d'autant plus si l'accouchement a été euh, peu médicalisé. Hein, c'est beaucoup plus facile aussi pour les bébés dans ces circonstances-là. Et après, il voilà, y a des bébés aussi qui, vont, qui ne vont pas aller jusqu'à la tétée. Ça peut arriver, hein, d'accord Mais dans ce cas, ben, il faut juste être patient, poursuivre peut-être le pot à pot et puis... Euh, et puis peut-être extraire un peu de, de colostrum pour euh, dire au sein qu'il faut faire du lait pour le bébé qui n'est pas prêt pour l'instant. Euh, alors on a déjà une question de, de Maïsien, on y viendra peut-être après. Donc déjà comment, euh, une fois que j'ai accouché, alors que euh, après que ce soit de retour euh, en chambre ou alors euh, même de retour chez moi, comment je positionne bien mon corps et comment je positionne bien mon bébé pour, lui, pour, pour, pour faire une tétée vraiment hyper efficace Ok, bien. alors je, je vous propose de m'installer au fauteuil, sachant que dans les chambres de maternité vous avez également des lits... Euh, euh, que, vous pouvez, que vous pouvez régler, orienter pour être confortable. Donc, euh, la première des choses, c'est d'abord de vous mettre dans une position dans laquelle vous allez être à l'aise et confortable. Alors, en salle de naissance, vous allez souvent avoir le coussin d'allaitement qui va être installé comme ça en U derrière vous. Et puis, euh, il faut toujours voilà, que vous ayez votre corps qui est vraiment soutenu. Donc, les bras, la nuque, pas faire d'efforts pour regarder le bébé. Et votre bébé, après, vous pouvez le placer... Euh, euh, dans, on va dire dans toutes les positions du moment qu'il n'a pas la tête en bas, il peut avoir euh, ses jambes euh, comme ceci. Alors souvent, les bébés, euh, ils, sont un, ils préfèrent avoir un appui, donc les mains en appui sur vous et les pieds aussi. S'ils sont un peu dans le vide comme ça, ben, ça peut le déranger un peu. Il peut avoir un peu plus de mal à, à, à se concentrer sur la tétée. Donc on peut tout à fait à la rajouter euh, un petit oreiller ici ou bien le mettre un peu plus comme ça pour qu'il puisse s'appuyer sur vous. Comme ceci, ça va aussi comme ça, si vous avez une césarienne, par exemple, bah, ça va être aussi confortable pour vous, puisque le bébé n'appuiera pas sur la césarienne. Et ensuite, euh, pour votre bébé, ce qui est important, c'est qu'à chaque fois, il ait son ventre contre vous. Un petit bras de chaque côté du sein et puis sa petite, euh, sa petite tête, il va l'orienter. Alors là, je, je, je manipule sa tête, mais il est capable de le faire tout seul hein. là, parce que c'est un poupon. Et donc, la petite tête, c'est euh, important qu'elle soit légèrement défléchie hein, pour qu'il ait vraiment euh, le menton complètement enfoui dans le sein et la petite narine du dessus dégagée. Très bien. Et est-ce qu'il y a d'autres positions qu'on peut faire, par exemple allongée, oui. euh, semi-assise Bien sûr. On peut fait, euh, aussi s'installer semi-assise euh, de la même façon. Alors. C'est vrai que pour le bébé, euh, quand, plus vous allez être assis, plus le bébé il va lutter contre la pesanteur. Et du coup, il va parfois, euh, certaines mamans je me disent, mon sein. Et c'est lié à cette position. Hein. Donc, euh, euh, voilà, c'est des positions que vous pouvez tout à fait adopter. Mais en début d'allaitement, il bah, ne faut pas hésiter à utiliser des positions où vous êtes plus, euh, plus euh, affalé dans votre, dans votre lit ou dans votre canapé. Et puis, euh, vous aurez aussi probablement moins d'inconfort hein, quand on est assise, où finalement... Euh, le bébé t'attend souvent, on peut avoir des douleurs qui, qui s'accumulent dans, dans la nuque, dans le bas du dos. Voilà. Alors, le bébé peut aussi être parfois les mamans. Il y a certains bébés en fait qui, qui n'aiment pas ou euh, qui ne trouvent pas euh, le, le comment faire euh, dans certaines positions. Et donc, on peut euh, aider un peu le bébé en tenant le, le bébé... Euh, sous la nuque, tenir le sein aussi pour l'aider à, à le prendre plus facilement en bouche et plus loin en bouche. Et on peut aussi tout à fait orienter le bébé, euh, l'installer dans une position qu'on appelle ballon de rugby, comme le rugbyman qui tient son ballon. Et où là, le bébé, il va être vraiment euh, voilà, face à vous. Ça peut vous permettre aussi, bah, souvent les mamans qui ont les seins plus volumineux, elles aiment bien parce qu'elles peuvent bien tenir leur sein et bien voir le, le visage de leur bébé pendant la tétée. Donc euh, voilà une autre position. Euh, quand on est assis, je pense qu'on a déjà fait pas mal le tour. Et après, dans le lit, ben, ça peut être, le bébé peut être tout à fait... Alors, je vais faire un petit peu. une petite tête. Je me vois du direct. mais c'est pas grave. Voilà, vous... En étant allongé, en fait, votre bébé il peut tout à fait aussi être à genoux sur le lit. Et puis... Euh... Voilà, glottis contre vous et attraper le sein de cette façon. Il y a une position aussi en face à face où la maman est sur la tranche et le bébé aussi un peu sur oui, la Oui, tout à fait. Alors là, ça va être un peu plus compliqué, mais globalement, c'est ce genre de position où la maman va être complètement allongée sur le côté. J'aurais pu le mettre dans le lit. Hein, mais... Et le bébé va garder un petit bras de chaque côté du sein. Et puis ici, et là, la maman, elle va vraiment utiliser l'oreiller pour bien, bien euh, être détendue. Et euh, voilà, certains, certaines mamans, certains bébés a, a, aiment beaucoup cette position parce que c'est vraiment une position où on, où on est relaxé. Et là, je vous mets le bras ici euh, pour faire un petit nid pour le bébé. Mais vous pouvez aussi tout à fait, certaines mamans vont plutôt poser le bébé sur le lit et mettre le bras, euh, leur bras sous la, sous la nuque. On peut vous laisser vous enlever un peu. On donne de notre personne pendant les lives. Hein. Oui, <rire> c'est clair. Donc L'idée, c'est vraiment qu'en tout cas, la maman soit... Le plus confortable possible pour pas qu'elle ait de douleurs euh, dans la nuque, dans les bras, pour pas que ça soit inconfortable c'est ça C'est ça tout à fait oui oui parce que le bébé est tétant souvent euh, c'est sûr que si, euh, si la position est toujours inconfortable ça finit par euh, euh, voilà on finit par plus trop envie d'aller euh, s'installer pour la tétée. Euh, on a déjà donc quelques questions donc la question de Maïsem qui nous demande euh, quoi, euh, que faire ou quoi prendre pour booster sa lactation à un mois et demi d'allaitement parce que c'est vrai que il ben, y a l'allaitement après l'accouchement, mais finalement, mmh. une fois qu'on rentre à la maison, on a envie d'allaiter son bébé très longtemps. Ouais. Et euh, des fois, il y a des... Enfin, certaines dames disent au bout d'un mois et demi, deux mois, j'ai plus de lait, ou ouais. ça a plus fonctionné. Comment on fait Alors d'abord, il faut se dire que si le bébé a une bonne croissance le premier mois, euh, ça veut dire que la maman est capable de faire suffisamment de lait pour son bébé. Hein, puisque les besoins du bébé entre un mois et six mois, ils sont relativement identiques euh, voilà, pendant les six premiers mois. Donc, euh, du coup, ben, une petite baisse de lait, on peut très bien... Enfin, euh, la première des choses, c'est d'augmenter la demande euh, au sein. Souvent, d'ailleurs, les bébés le font, hein, c'est qu'ils vont redemander plus souvent à téter. Euh, une des choses qui est intéressante aussi, mais souvent, les mamans qui ont un bébé comme ça, qui a un mois, elles s'en rendent compte, c'est que quand le bébé commence à moins avaler, moins déglutir sur un côté, elles peuvent... Euh elles peuvent appuyer sur le sein pour augmenter un peu le débit du, du, du lait et puis permettre au sein d'être mieux vidé, ce qui va donner une bonne réponse au corps pour faire plus de lait. Et puis si ça, ça ne suffit pas que le bébé s'endort ou, ou relâche le sein ou s'énerve, on peut redonner le deuxième sein et on peut changer comme ça, faire ce qu'on appelle de l'hyper-alternance, donner quatre seins, 5 seins, 6 seins. Ça, c'est une façon de, de dire aux sein qu'il faut faire plus de lait. Donc, Donc jamais, on, quand on donne le sein, on ne fait jamais un seul sein Comme, Parce qu'il y a plein de techniques pareilles. Ouais. C'est ouais. assez, euh, assez divergent. Alors, c'est une bonne question. En fait, euh, il y a des mamans qui peuvent avoir des grosses quantités de lait dans les seins. et Il y a souvent des différences d'un côté à l'autre. Et il y a d'autres mamans qui vont, tout au long de l'allaitement, avoir des petits volumes de lait dans les seins. Ce qui explique que certains bébés vont avoir besoin de téter tout le temps les deux seins. D'accord la plupart des bébés, ils vont avoir besoin de une fois un sein, une fois les deux seins. Et d'autres bébés vont se contenter tout le temps de un seul sein. Donc ça, vous allez le savoir euh, euh, avec le temps. En tout cas, ce qui est certain, c'est que quand vous avez une petite baisse de lait, il ne faut vraiment pas hésiter, à si vous aviez l'habitude de donner qu'un seul sein, à redonner plusieurs seins. Et également, euh, en démarrage d'allaitement, on va vous encourager aussi à, à proposer les deux seins au bébé. C'est-à-dire que tant qu'il est actif, qu'il est vigoureux sur le sein, on peut le laisser. Mais quand il commence à faire des, des pauses de plus en plus longues, voilà, un bébé qui tête, là, on n'a pas trop dit au niveau de la bouche comment c'était, mais euh, quand il tête avec sa bouche, qu'il fait des mouvements très vigoureux et très lents comme ça, c'est qu'il il est actif et il reçoit du lait, d'accord il enchaîne en général 10, 20, 30 mouvements de succion, il fait une petite pause et puis il reprend. Ça, c'est un bébé qui tête efficacement. Au début, il ne déglutit pas trop parce que le colostrum il vient doucement. Et de jour en jour, vous allez entendre de plus en plus de déglutitions. Voilà. Et puis, à, au moment de la montée de lait, vous allez entendre des « je tête, oups, j'avale, je tête, oups, j'avale ». Voilà, à chaque succion. Donc ça, c'est vraiment des choses qui seront intéressantes de repérer. Et donc quand le bébé commence à faire des pauses de plus en plus longues, ou à faire des, des salles de succion beaucoup moins longues aussi, c'est que le lait commence à moins venir, ou en tout cas que le bébé se fatigue un peu. Et ce n'est pas la peine de regarder la montre pour dire qu'il n'a pas atteint autant de temps. C'est vraiment le moment de, de changer de côté de sang. Et de temps en temps, votre bébé va prendre le deuxième côté, parce qu'il aura encore de l'appétit, et puis fois, bah, il aura suffisamment mangé. On a une question d'Audrey qui nous demande... Que, une question qui revient souvent, un bébé qui ne respecte pas les courbes de poids, qui a un petit poids malgré l'allaitement, oui. et qui pourtant t'aide bien, là elle nous dit six fois par jour pendant 30 minutes, euh, qu'est-ce qu'il faut faire C'est l'inquiétude de beaucoup de mamans de se dire j'allaite, je, je, je donne un maximum de tétés, et pourtant mmh. il ne prend pas beaucoup de poids. Est-ce qu'il euh, voilà, est qu faut arrêter son allaitement Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire C'est très inquiétant ce problème bien sûr. de prise de poids. Bien comment, sûr. Comment, comment on peut répondre à ces mamans Bien sûr. C'est bah, une des raisons pour lesquelles on vous encourage d'abord à suivre le poids du bébé chaque semaine le premier mois. Parce que ça permet, si jamais le bébé ne prend pas suffisamment de poids, de bien réagir, de donner des petits conseils pour que la, la croissance redémarre bien. Euh, C'est vrai qu'un bébé qui prend du poids tout doucement... Euh, bah, euh, on a des petits moyens et donc je pense que c'est peut-être important de se faire conseiller soit par sa sage-femme ou en venant en consultation d'allaitement. Si étais par jour, c'est pas beaucoup. Hein. Donc un bébé qui grossit pas beaucoup euh, même à un mois, si étais par jour, bah c'est probablement pas suffisant pour que le bébé euh, grossisse suffisamment. Donc euh, voilà, ça c'est on peut déjà commencer à augmenter le nombre de tétées, on peut redonner les deux seins. Je pense que euh, c'est pareil la durée de la tétée. Bon, euh, Ce n'est pas un indicateur qui est, qui est fiable. Il y a des bébés qui sont au sein, mais qui ne reçoivent pas de lait. Hein On a des bébés qui sont au sein et qui vont tétouiller, qui vont s'endormir, qui vont refaire des petits mouvements comme ça, très actifs. Il va se rassurer, il va se calmer, mais il ne va pas y avoir beaucoup de transfert de lait. Et donc, ça, c'est important que les mamans la prennent déjà dès la maternité. Et puis, euh, et puis, effectivement, si elles ont un doute sur la, la croissance ou qu'elle n'est pas optimale, je pense qu'il faut s'adresser à quelqu'un qui est en allaitement. Euh, on, on a des questions aussi, notamment Sophie, qui nous demande jusqu'à quel âge on doit allaiter, c'est quoi les, les dernières recommandations de l'OMS Oui, alors on doit, je pense que ça reste un choix pour chacun, hein. les recommandations en termes de santé, l'OMS, donc l'Organisation Mondiale de la Santé, elle recommande de, à, à, à, que les mamans allaitent leur bébé jusqu'à 6 mois exclusivement, c'est-à-dire que le bébé, il peut avoir que du lait de sa maman sans autre complément et ça suffit à sa croissance. Et ensuite, euh, l'alimentation doit être diversifiée. Donc, on va donner des fruits, des légumes, de la viande, des féculents. Et euh, voilà, l'OMS continue à recommander l'allaitement jusqu'à deux ans, voire plus, selon la maman et le bébé. Et euh, si euh, euh, on rassure quand même aussi les mamans qui euh, ne veulent pas allaiter ou n'ont pas pu allaiter, ou malheureusement ont dû arrêter l'allaitement parce que euh, problème de, de stimulation, de lactation, etc., euh, c'est... Enfin, c'est pas non plus grave de ne pas, de pas aller jusqu'à 6 mois et de ne pas allaiter son bébé jusqu'à 6 mois. Non, ah, sinon, non, non. sera non. quand même en bonne santé. Non, non, mais évidemment. Alors d'abord, effectivement, il y a des mamans qui ne peuvent pas allaiter parce qu'elles ont des problèmes de santé. Ou voilà, des, des, des, des, il y a des raisons médicales hein, qui font qu'elles ne peuvent pas allaiter. Après, voilà, on peut ne pas avoir envie d'allaiter et c'est un choix qui est tout à fait respectable. Et on vous, a, on vous accompagnera dans ce choix-là. Hein. L'idée, ce n'est pas de vous forcer du tout à allaiter. Et ensuite, euh, effectivement, euh, bah, les, des mamans peuvent rencontrer des difficultés d'allaitement et je pense que tout le monde en connaît autour de soi. Et, euh euh, il faut savoir que voilà, pour que l'allaitement fonctionne bien, il y a trois choses qui rentrent en jeu. Il y a un bébé qui doit être compétent, euh, assez en forme pour, euh, pour stimuler le sein et savoir téter. Donc euh, la plupart du temps c'est le cas, mais euh, ça peut aussi ne pas être le cas. Euh, il faut aussi une maman qui est une grande mammaire qui soit capable de faire du lait. Donc c'est le cas de la plupart des mamans. Et puis la troisième chose, et ça c'est ce sur quoi... Euh, euh, enfin, peut-être peut que vous l'ignorez en tout cas, c'est qu'il faut un, un entourage donc euh, le compagnon ou voilà, votre conjointe euh, qui soit aussi euh, un soutien pour vous et les professionnels de santé et les gens qui vont être autour de vous et qui vont vous accompagner. Hein. Et donc s'il y a une de ces trois choses là qui, qui, qui marche pas bien, et ben forcément vous pouvez avoir des difficultés sans que ce soit de votre, euh, votre, <rire> votre faute en fait. Hein. Donc euh, voilà, il faut, faut accepter ça, c'est difficile mais Peut-être que c'est important déjà de se préparer à la naissance, à l'allaitement pendant la grossesse pour ça, et puis aussi choisir bien les personnes qui vont vous accompagner. Je pense que voilà, c'est des petites choses qui vont aider, c'est certain. On a une question par exemple de Sylvie qui nous demande si la maman a le Covid, est-ce qu'elle peut continuer à allaiter Et si oui, comment Comment on fait Eh bien oui, on peut continuer à allaiter. Là, on a pas mal de recul maintenant sur, sur le Covid et l'allaitement. Donc euh, oui, oui, oui, on continue les tétés au sein sans problème. Le seul truc, c'est que la maman, elle va, poser un, elle va mettre un masque en fait, euh, bah, dans la journée et dans la nuit, quand elle est avec son bébé, euh, et en tout cas pour l'allaiter. Euh, on a une question aussi de Léonie qui nous demande comment euh, soigner les crevasses et les bobos pendant l'allaitement. Est-ce euh, qu'on conseille ou pas les bouts de sein que, Quelle crème ou pommade on peut appliquer Qu'est-ce qu'on peut faire Alors... C'est une bonne question, parce que la, les douleurs de, de l'allaitement, c'est une des premières raisons d'arrêt de, de l'allaitement, déjà. Donc, euh, euh, d'abord, il faut savoir que les, les crevasses, les, les crevasses qui, qui arrivent, qui se produisent les premiers jours à la maternité, c'est toujours une cause mécanique. C'est-à-dire qu'il y a du frottement entre la bouche du bébé et le sein, et donc, du coup... Euh, ça, ça peut produire des lésions ou des douleurs avec des petites irritations qui ressemblent à des, comme des gersures en fait, qui, vont, qui vont arriver sur le sein, qui peuvent être plus ou moins profondes, qui peuvent parfois saigner. Et donc, euh, pour éviter ça, déjà, c'est la, la première chose, après on verra comment traiter, euh, pour éviter ça, il est vraiment capital que, que vous, vous, vous repériez quand votre bébé est bien placé au sein. Donc le premier repère, c'est « je n'ai pas mal », à part parfois pour les premières succions, « je n'ai pas mal pendant la tétée euh, », et puis, euh, la deuxième chose, c'est quand le bébé prend le sein en bouche, il faut vraiment que la prise du sein soit profonde, c'est-à-dire que attendre qu'il ait une très grande bouche euh, ouverte et puis que, voilà, euh, <rire> la prise du sein, le mamelon, soit très loin dans la bouche. Si le, mamelon est juste, euh, le bébé prend le, le mamelon juste au bord, la petite langue du bébé, elle vient faire des petits frottements comme ça tout au long de la tétée sur le mamelon et ça va blesser. Donc... Euh, s'il y a une petite crevasse qui se produit ou une douleur en, en début d'allaitement, on va proposer à la maman d'être vraiment vigilante à l'ouverture de la bouche. Des fois, il suffit vraiment que le bébé ouvre un millimètre ou deux de plus pour que ce soit plus confortable ou d'enfouir un peu plus le bébé aussi. Et puis après, bah, vous avez vu, on a plein, plein, il y a plein de positions qu'on peut utiliser et donc on pourra varier les positions pour, euh, bah, pour soulager la maman et puis améliorer la prise du sein. Est-ce qu'il y a des petites pommades à mettre ou Est-ce que aussi vous conseillez des bouts de seins par exemple Oui, alors, euh, alors d'abord on peut mettre un peu de lait maternel aussi. On vous expliquera que vous pouvez extraire un peu de colostrum pour le mettre sur le mamelon puisque c'est un bon bon, bon, bon bon cicatrisant. Et ensuite on peut utiliser comme ce qu'on va utiliser sur les lèvres, alors pas, pas du baume à lèvres évidemment, mais une crème à base de l'anoline purifiée qu'on va pouvoir placer sur le mamelon. Euh, et qui va pouvoir être laissé pendant bah, toute la journée, qu'on remettra après chaque tétée et le bébé peut tétée dessus sans problème. Alors le point du bout de sein, <rire> c'est effectivement, euh, ça fait partie des outils de l'allaitement, euh, ça peut aussi fonctionner, donc c'est en fait pour expliquer, c'est une petite membrane qu'on va placer sur le mamelon, qui doit être à, bo à la bonne taille, hein, parce qu'il y a des mamans qui ont des petits mamelons, des mamans qui ont des plus gros mamelons, et euh, avec lequel le bébé va tétée. Euh, alors, donc, certaines mamans sont soulagées de la douleur avec euh, le bout de sein et d'autres mamans ne voient pas de différence en termes de confort. Donc, euh, pourquoi pas essayer euh, y a juste, euh, Il faut quand même se méfier parce que parfois, les bébés avec le bout de sein, ils ont tendance à obtenir moins de lait que sans le bout de sein. Donc, ça demande vérification euh, de, de la tétée et ça demande aussi de bien s'assurer que le bébé grossisse suffisamment. On a une question de Mathilde qui nous demande, au bout combien de temps Alors, on peut commencer euh... À tirer son lait et donc de commencer à donner et des, du biberon, un biberon avec le lait maternel et le sein, par exemple, quand la maman est fatiguée et le papa, par exemple, peut prendre le relais la nuit avec le lait maternel au biberon. Oui, alors donc euh, quand commencer le biberon, quand, euh, quand on allaite euh, alors d'abord il y a des mamans qui vont aussi choisir d'allaiter au biberon, c'est-à-dire que dès le démarrage elles ne mettront pas leur bébé au sein et elles vont tirer leur lait pour le donner au biberon, donc c'est une option. C'est faisable, ça. C'est faisable, oui, bien sûr, c'est possible. Ensuite, euh, on peut aussi. C'est bon, on est en direct. Okay. <rire> okay. Alors, du coup, euh, quand introduire un biberon euh, alors là, je crois avoir compris que c'était un biberon de lait maternel. Oui, c'est ça. Hein, ça Donc, euh, le biberon, euh, bah, il si si, y, y, y a deux inconvénients hein, à introduire un biberon. C'est que euh, d'abord, pour le bébé qui, qui est en phase d'apprentissage de la tétée, euh, introduire un biberon sur lequel il va appuyer avec ses gencives dessus pour obtenir du lait qui a un, bon dé, un débit facile, euh, c'est différent d'apprendre à tt au sein avec une bouche grande ouverte. d'accord Donc, euh, en démarrage d'allaitement, si les mamelons sont un peu sensibles ou que... Euh, le voilà, bébé est encore pas très expert peut-être qu'il faut attendre un petit peu d'en arriver, arriver à ce stade là et puis euh, ensuite il faut se méfier quand on va donner du lait à son bébé, bah, pendant que la nuit par exemple le papa donne le lait à son bébé, pendant ce temps là vos seins ne vont pas être vidés, donc vous allez peut-être vous réveiller quand même un peu plus vite que ce que vous pensiez parce que les seins s'engorgent et qu'il faudra tirer le lait quoi. et euh, donc euh, euh, on entend des fois aussi ça euh, euh, si finalement je donne des biberons, ça va arrêter la stimulation et donc arrêter l'allaitement, euh, mais pourtant, des fois, il y en a qui donnent des biberons parce que bébé ne prend pas assez de poids. C'est compliqué, c'est difficile, à, des fois, à jauger, à évaluer Alors, euh, alors en fait, ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est que le, les seins, ils répondent, la lactation, elle répond à la loi de l'offre et la demande. C'est-à-dire que s'il si, euh, y a une demande du bébé, c'est-à-dire que si le bébé tète souvent, qu'il tète efficacement, le sein va être vidé souvent, les deux seins aussi, si on, on prend les deux seins, et du coup, la maman va faire suffisamment de lait pour son bébé. Si on introduit du lait artificiel, euh, bah du coup, pendant ce temps-là, le sein ne va pas être vidé. Et donc, du coup, bah, le message va être moins fort. Donc, si on introduit un biberon, ça va. Si on en introduit plusieurs et souvent, bah, la maman risque de ne pas faire suffisamment de lait pour son bébé. Donc, euh, voilà pourquoi euh, euh, donner du lait sans qu'il n'y ait pas de raison médicale, ce n'est pas, pas une bonne idée. Et on sait que ça, ça réduit aussi la durée de l'allaitement. Est-ce qu'il y a des choses que les femmes doivent faire pour stimuler la lactation ou au contraire ne peuvent pas faire, par exemple, je sais pas, fumer, boire de l'alcool, faire du sport Est-ce que c'est des contre-indications Est-ce qu'il y a des aliments à manger, à ne pas manger Alors, bonne question. Alors, je, je voudrais vous présenter ce petit livret-là qui est très, très bien fait, que vous pouvez trouver sur le site de Santé publique France, qui reprend l'allaitement, donc ce qu'on en dit pendant la grossesse, ce qu'on en dit pendant la, les premiers jours, et puis au moment de la reprise du travail, et puis la diversification. Euh, et euh, ce qu'on peut dire pour le sport c'est que c'est pas du tout un problème euh, par rapport à, à l'alcool ben, l'alcool passe dans le lait donc il passe, le, passe dans le sang donc il passe dans le lait du coup ben, mieux il vaut éviter de, de boire quand on allaite son bébé et ensuite euh, par rapport au tabac effectivement la nicotine passe dans le lait du, de, de la maman par contre euh, les effets de l'allaitement maternel sont plus importants que les effets du tabac ce qui fait qu'on recommande aux mamans qui fument d'allaiter, même si on leur recommande aussi de baisser leur consommation de cigarettes. On a une question de Priscilla qui nous demande si on peut allaiter après une réduction mammaire. Ça, ça doit dépendre des cas de figure. Oui, c'est ça. Effectivement, euh, quand on a une réduction mammaire, euh, euh, quand on a une réduction mammaire, il y a plusieurs choses qui peuvent rentrer en jeu. C'est-à-dire que parfois, on a dû déplacer toute l'aréole. Donc, il y a une cicatrice tout au bord, avec parfois une cicatrice qui vient jusque-là. Et il peut arriver que les nerfs qui vont informer le, le sein qu'il faut faire du lait et les canaux qui amènent le lait au bébé aient été sectionnés. Donc la glande mammaire peut ne pas être fonctionnelle du tout ou pas complètement. Donc ça, souvent, euh, euh, maintenant quand même, les chirurgiens essayent de préserver le plus possible la glande mammaire. Euh, mais on ne sait pas d'avance si effectivement la glande mammaire va être capable complètement de produire du lait. Donc, c'est des, des mamans à qui on va vraiment recommander de, de faire tout ce qu'il faut, comme on, comme on est en train de le dire, pour bien démarrer l'allaitement, donc de le commencer et de se méfier quand même de la prise du poids du bébé parce qu'il y a des mamans qui vont réussir à allaiter complètement leur bébé en ayant une chirurgie mammaire et puis d'autres pour qui ça va être complet pendant quelques semaines et puis après, ça ne sera pas suffisant. Voilà. On a une question sur les montées de lait. Est-ce qu'on a des montées de lait euh, juste une fois pendant la, la mise en route, la mise au sein au bout de deux jours après l'accouchement ou est-ce que c'est tout le temps et est-ce que la densité du sein signifie un bon allaitement c'est à dire plus on a les seins gros et durs et donc plus on a de lait est-ce que c'est est vrai ou pas <rire> alors euh, avoir les seins gonflés et tendus ça s'appelle un engorgement donc c'est pas tout à fait normal d'ailleurs la plupart des mamans n'ont pas d'engorgement quand elles allaitent. un bébé qui va souvent au sein dès le début qui draine le sein souvent les mamans, elles vont ressentir la montée de lait parce qu'elles vont sentir les seins qui sont plus lourds, qui s'assouplissent parfois un peu pendant la tétée, et elles vont entendre beaucoup plus leur bébé avaler, elles vont voir que le bébé va faire plus caca, il va faire plus pipi, il va grossir, etc., euh, et après la montée de lait, il y a des mamans qui appellent ça enfin euh, euh, la montée de lait en théorie, on dit, on dit souvent que c'est la période entre le deuxième et le cinquième jour voilà. et après il y a aussi des mamans qui emploient ce mot pour dire euh, quand elles ont le sein qui commence à se tendre un petit peu à y avoir des écoulements de lait quand elles pensent à leur bébé ou quand euh, le bébé va arriver pour téter donc euh, voilà, oui ça, ça peut arriver tout le plan de l'allaitement la euh, ces petites montées de lait ou parfois avec des écoulements ou parfois juste des tensions dans le sein euh, et on, euh, voilà, ça, peut, ça peut arriver tout le temps euh, on, on a une question de Jimmy qui est un garçon c'est bien d'avoir des garçons ouais. euh, dans, dans les laits qui nous demande si le lait est viable après un cancer avec chimiothérapie sachant qu'on ne peut plus faire de dons de sang euh, ça lui semble contradictoire Alors il euh, y, y, y a effectivement un, un délai en fait euh, par rapport à la durée de vie des médicaments euh, qui, ont, qui ont été pris par la maman pendant la chimiothérapie mais ce délai, ce, voilà euh, une fois qu'il est dépassé, oui, la maman, elle peut, elle, peut, elle peut allaiter son bébé après un cancer du sein, effectivement. Une petite question sur euh, euh, si, si mon bébé en fait veut toujours téter avec ce, ce geste naturel de succion, de est-ce euh, que je dois lui donner une tétine ou est-ce que je dois tout le temps le mettre au sein Alors oui, la tétine, c'est très très culturel chez nous en France, euh, voilà, les pour, pour les parents. Euh, alors, je vais dire quand même plutôt non, surtout en démarrage d'allaitement, parce que euh, d'abord, c'est normal que le bébé il cherche beaucoup beaucoup à téter. Hein. La succion c'est un comportement tout à fait normal chez le bébé. Ça veut aussi souvent dire qu'il a besoin d'être contre vous. Euh, et pas seulement voilà, prendre le sein ou la tétine, mais déjà ouais, c'est juste un besoin de contact. Et ensuite, euh, ben, en début d'allaitement, je vous ai expliqué tout à l'heure que pour que la maman n'ait pas mal au sein, il faut vraiment que le bébé ouvre grand la bouche. Et donc, euh, voilà, introduire une autre façon de téter avec la tétine, ça peut, euh, ça peut gêner l'allaitement, provoquer des douleurs ou des difficultés pour le bébé euh, à prendre le sein. Et ensuite, euh, euh, qu'est-ce que je voulais dire d'autre Oui, ça peut aussi espacer un peu les tétés, ce qui fait que voilà, la production de lait de la maman peut être euh, retardée ou insuffisante. Alors, je sais que les pleurs du bébé, ça peut être très insupportable et que parfois on est amené à donner une tétine quand on allait. Euh, il faut vraiment, dans ce cas-là, s'assurer que le bébé ait une bonne prise de poids. C'est voilà, le petit truc à avoir en tête. Si jamais je mets la tétine quand j'allaite, je vérifie que mon bébé grossit bien. Il y a plein de petites choses à savoir sur l'allaitement, mais il y a aussi plein de façons d'allaiter. Euh, quand on entend des euh, histoires de mamans qui ont, euh, qui ont allaité, qui ont eu des bébés, il euh, y en a, elles donnent 12 tétées par jour, il y en a, elles en donnent 4 et c'est suffisant, et le bébé grossit bien. Mmh. L'allaitement, on rassure aussi, c'est très aléatoire, donc il euh, ne euh, faut pas trop s'inquiéter parce qu'il n'y a pas de méthode miracle oui, oui. Alors, effectivement, effectivement, il y a plusieurs façons d'allaiter et vous n'y êtes pas forcément pour grand-chose. En fait, euh, il y a des bébés qui sont très compétents, qui sont capables de prendre des gros volumes parce que vous pouvez avoir des gros volumes dans les seins. Et puis, il y en a d'autres euh, qui vont être obligés de têter souvent pour, euh, pour avoir une croissance adéquate. Donc, euh, oui, oui, il y a plusieurs façons d'allaiter. <rire> il faut juste trouver euh, la C'est ça, il faut trouver la vôtre et puis euh, vous faire confiance et puis avoir des repères. Hein, mais ça, on va vous aider en maternité à repérer euh, les petites choses euh, Justement, par rapport à ça, comment on prépare le retour à la maison parce que c'est une période qui est assez fatigante pour la maman, là, honnêtement. C'est bien de se faire aider, se faire aider à la maison, se faire aider aussi par des professionnels de santé. Comment ça se passe Alors oui, tout à fait. Quand on rentre à la maison, c'est vrai qu'on ben, a un bébé en plus à s'occuper. Et donc euh, voilà, beaucoup de, de parents, ou d'autant plus quand on est parents isolés, euh, vont se sentir fatigués, et débordés et Il euh, y a un proverbe africain qui dit bien qu'il faut un village entier pour élever un enfant, donc c'est normal de se sentir débordé quand on a un bébé. Et vraiment, on vous encourage à avoir quelques proches sur qui vous allez pouvoir vous appuyer euh, et oser leur demander de vous faire un petit repas, d'aller chercher les aînés à l'école ou bien faire une lessive pour que vous puissiez euh, bah vous, sentir, euh, vous sentir mieux et, euh, et, euh, voilà, et avoir du temps pour vous et pour votre bébé. Et ensuite, hein, voilà, le deuxième point, c'est pour les professionnels de santé. Vous, vous savez que les séjours se sont beaucoup écourtés par rapport à il y a quelques années et par rapport à l'époque de nos parents. Euh, alors du coup, depuis, vous avez la possibilité d'avoir une sage-femme qui va passer deux fois euh, dans la semaine qui suit le retour à la maison. Donc euh, c'est vraiment important parce que vous allez encore vous poser des questions sur votre bébé, sur son rythme, sur ses besoins, sur votre, euh, voilà, sur votre corps qui a changé, etc. Et donc euh, voilà, c'est gratuit. Ça peut être vous qui choisissez votre sage-femme. Ça peut être aussi la, la maternité qui vous propose des sages-femmes. Euh, et puis ensuite, vous avez aussi la possibilité de voir une puricultrice qui va soit venir à la maison ou soit faire le suivi euh, dans les semaines qui suivent euh, en PMI. Ensuite, euh, tous les bébés euh, ont besoin d'être examinés par le médecin euh, la deuxième semaine de vie et euh, chaque, une fois par mois jusqu'à six mois. Donc là, ça peut être le médecin de PMI, le médecin généraliste ou le pédiatre qui a une formation plus spécifique pour les bébés. Et on a aussi euh, les les, enfin les, les, les conseillers de lactation qu'on peut voir en, en téléconsultation. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que vous pouvez aussi demander une des consultations en lactation. Donc, vous avez le, notre numéro sur, sur le site de la maternité. Et tous les numéros sont là aussi, sur cette petite brochure-là. On les mettra en commentaire. Voilà. Et euh, donc euh, y a, y a, à la maternité jade de flanc effectivement on fait aussi des téléconsultations donc ça peut être aussi l'occasion si vous, êtes, vous habitez loin euh, pendant la grossesse si vous avez besoin de faire une téléconsultation de prendre rendez vous et ensuite vous avez aussi une permanence téléphonique qui s'appelle alet écoute qui est faite par les professionnels de santé du réseau de, de Lille, euh, qui est joignable tous les soirs entre, 7, entre 18h et 21h 7 jours sur 7 et enfin euh, vous pouvez aussi vous appuyer sur des bénévoles et les associations de soutien à l'allaitement, donc euh, à Lille on a de la chance, il y en a deux, il y a l'Allait chez Ligue France et il y a euh, Allaitement Nord-Parentalité. Donc c'est des mamans bé bénévoles qui ont allaité, qui sont formées à l'écoute et qui vont répondre au téléphone et qui vont aussi animer des réunions qui actuellement je pense sont en distanciel. On a une question peut-être pour conclure euh, de Sylvie qui nous demande euh, est-ce que l'allaitement peut faire retarder le retour de couches en gros est-ce que L'allaitement constitue une contraception. Ah <rire> Alors, une question un peu plus subtile, oui, effectivement. Euh, oui, oui, c'est vrai que les, les mamans qui allaitent, elles vont avoir un retour de couche plus tardif. Alors, il existe, alors c'est pas tout à fait mon, mon domaine, hein, donc euh, je vous inviterai quand même à en parler, bien sûr, à votre gynéco ou à votre sage-femme. Mais il existe une méthode qu'on appelle la méthode de la mama euh, qui, qui, euh, qui protège des grossesses... Euh, euh, éventuel, mais alors il ya pour ça il y a plusieurs conditions. Il faut d'abord ne pas avoir eu de retour de couche. Il faut que ça soit euh, c'est valable les six premiers mois. Il faut qu'il y ait un allaitement maternel exclusif. Et allaitement maternel exclusif, euh, c'est euh, l'allaitement maternel. Euh, euh, c'est-à-dire sans tétine, sans biberon, avec un bébé qui est proche, avec des tétés à la demande et on ne limite pas les d'accord Donc en France, on n'a pas toujours ce mode-là d'allaitement maternel. Donc Ce qui peut faire que ça pourrait compromettre cette méthode-là. Voilà, c'est à, à utiliser avec prudence et en, en ayant bien connaissance des, voilà, des, des conditions. Donc ça ne constitue pas une contraception Mais si, ça en est une. Après, c'est vrai que nous, on n'est pas... Euh, on n'est pas, euh, comment dire, on, on est assez craintif euh, avec <rire> ce genre de méthode-là. Donc, euh, voilà, mais ça fait partie des méthodes, effectivement, de contraception. Oui, oui, tout à fait. Très bien. Un dernier message, peut-être, Géraldine, pour conclure. Euh, un, un dernier message à faire passer à la communauté qui a vraiment été super et pleine de questions. <rire> oui, bah, merci beaucoup de, de, voilà, de vos questions et de votre participation. Euh, Peut-être juste un petit mot pour euh, pour conclure sur, euh, voilà, quel, pour résumer un petit peu les, les, les moyens de, de, de réussir le démarrage de l'allaitement. Donc s'informer pendant la grossesse, que vous venez de faire un peu aujourd'hui. Euh, être accompagné aussi par votre conjoint ou par quelqu'un de proche pendant le travail, l'accouchement et les premiers jours à la maternité. Il a toute sa place, euh, le papa ou le conjoint. Euh, faire du pot à pot à la naissance et proposer une tétée précoce. Laisser le bébé téter aussi souvent qu'il veut et euh, s'assurer que le bébé soit efficace. Être attentif à la position pour téter pour que ce soit confortable et, et euh, qu'il y ait un transfert de lait. Et puis ensuite, bah, s'appuyer sur, euh, sur des gens compétents, euh, des soignants compétents pour le retour à la maison. Voilà. Très bien, super. Mais et je... ben on peut conclure, on peut dire au revoir à tout le monde et rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir, bonne fin de grossesse et à ceux qui, qui nous écoutent, bon appétit. <rire>